Ok, c'est parti pour notre quatrième vidéo, nous allons voir la programmation par comportement. Alors, c'est une des grandes forces de Stencil, c'est qu'il y a des actions assez courantes qu'on retrouve dans beaucoup de jeux vidéo, qu'on n'a pas besoin de programmer avec des blocs. Je vais vous montrer un exemple tout de suite, on va dans notre personnage principal qui s'appelle Mambo, et bien pour le faire se déplacer de gauche à droite, je pourrais très bien programmer avec des blocs ici, que quand j'appuie sur la touche flèche droite, et eh bien je vais déplacer mon personnage sur la droite, etc. Là, je peux directement utiliser un comportement, je vais ajouter comportement. Alors, il y a un certain nombre de comportements que je vous ai déjà ajoutés dans le jeu ou que vous pourrez réutiliser. On va utiliser marcher, on va simplement choisir marcher. On va demander quelle touche on va utiliser pour aller à droite. Et eh bien nous, on va dire qu'on va aller utiliser la touche droite, la touche gauche pour aller à gauche. Euh, la vitesse de départ c'est réglé à 15, on va l'augmenter un petit peu pour que ce soit un peu plus rapide. Et on peut choisir une animation pour chaque, euh, type, chaque cas, qui est euh, le cas de j'attends, je suis vers la droite, j'attends vers la gauche, je marche à droite, je marche à gauche. Donc là, il suffit simplement de cliquer sur notre personnage pour choisir l'animation qu'on veut. Donc là, je vais choisir à chaque fois l'animation qui convient. Hop, je marche à droite, hop là, je marche à gauche, voilà, euh, nous allons retourner dans notre scène 1, nous allons retester notre scène, petite phase de compilation traditionnelle, voilà, et là, je vois que je peux me déplacer de gauche à droite. Je peux même tomber et disparaître dans le néant. Bien, nous allons rajouter la fonction sauter. Donc on ajoute le comportement sauter, tout simple. Je vais choisir la touche vers le haut pour sauter. La force ici, je vais mettre 40 parce que j'ai des plateformes assez éloignées et je vais vouloir que ça, ça puisse aller assez loin. Euh... Le son ici, j'avais déjà importé des sons, donc je vais choisir mon, mon son jump. L'animation pour quand je saute à droite, l'animation pour quand je saute à gauche. Voilà, c'est parti, on va retester notre scène et vérifier qu'on arrive bien à sauter de plateforme en plateforme. Hop là. alors je crois que sur la vidéo vous n'entendez pas le son mais on a bien le son qui se joue voilà on va rajouter deux deux comportements à notre à notre petit personnage on va lui ajouter le disparaît et recharge ça c'est un truc traditionnel de jeu d'arcade c'est quand je tombe dans un trou, quand je sors de l'écran quand je sors de la scène, en fait, et bien à ce moment-là, je disparais et le jeu repart euh, au début de, de niveau. Donc là, il n'y a rien à configurer, c'est tout simple. On va rajouter également euh, Caméra sur acteur qui va nous permettre de se déplacer dans la scène et de ne pas rester bloqué dans, dans le début de la scène. C'est parti, on va retester ça. Vous allez voir que c'est. Ce genre de programmation est très efficace et très simple. On ne peut évidemment pas tout programmer avec, mais c'est quand même relativement puissant. Là, là, je suis tombé, ça a bien rechargé. Et là, j'ai bien ma, ma scène qui se déplace au fur et à mesure. Voilà, c'est tout bon. Euh, alors Dernière petite chose, quand on a notre programmation ici, quand on ajoute des comportements, eh bien euh, vous avez des comportements déjà intégrés au logiciel au départ. Vous pourrez aller regarder, euh, moi je vous en traduirai certains en français, je vous mettrai dans, dans le modèle qu'on va utiliser, mais vous pouvez toujours aller jeter un œil. il y a des trucs un petit peu, peu sympas. Euh... Voilà, vous pouvez utiliser, ça permet par exemple de faire des, enfin, des mouvements sur des personnages, de pouvoir euh, éviter qu'un personnage sorte de l'écran, enfin ce genre de choses qui peuvent être assez, assez sympas. Euh, il faut savoir que ce logiciel permet également de programmer des, des jeux sur euh, téléphone portable, Et donc on a certaines fonctions ici qu'on ne va pas pouvoir utiliser. Euh... Qui sont euh, on l'a pas ici mmh. non qu'on n'a pas ici et qui sont des des, des, des choses qui se, qui se jouent uniquement avec le, le côté tactile de, de l'écran du téléphone portable voilà donc euh, aucun intérêt particulier pour, pour nous euh, je vous laisserai jeter un, un petit œil à ça pour faire des petits tests, comme ça, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Euh, mais c'est plutôt sympa, on peut faire des choses assez, assez sympas déjà, euh, simplement, avec, euh, avec euh, ces éléments-là. Après, évidemment, on aura forcément besoin de rajouter des, des choses programmées à la main, avec des blocs. Mais, mais voilà, ça permet déjà de faire le, le plus gros euh, avec ça, c'est assez bien alors juste un petit détail vous avez euh, normalement dans contrôle, vous avez Run and Jump Movement je ne sais pas si je vous l'avais remis ici non, je vous l'avais enlevé euh, qui reprennent ici le Run and Jump qui reprennent exactement le euh, marcher et sauter en un seul euh, que je trouve un peu moins un peu moins fluide que, que ce que je vous ai montré, donc moi, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Voilà, vous pouvez tester si vous avez envie. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, puis euh, vous verrez la suite dans la suivante. Merci.